Bonjour, dans cette courte vidéo nous allons voir comment intégrer un iframe e sur un site internet. Donc euh, je vais vous montrer en fait comment vous pouvez tout simplement aller sur la plateforme de youtube.com euh, copier le code e et l'ajouter sur votre site. Donc pour le faire, premièrement vous allez aller sur le site youtube.com et ensuite vous allez rechercher la vidéo. Donc là je vais regarder euh, parmi les vidéos qui sont disponibles sur ma plateforme. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton partager. Donc quand vous avez cliqué sur partager, vous avez plusieurs options à ce qui vous, qui se présente à vous. Il faudra tout simplement cliquer sur intégrer. Et à votre droite, vous allez voir un code que vous pouvez tout simplement copier. Ou bon, que vous pouvez tout simplement copier ou copier et coller sur votre site. Donc là je vais, je vais coller à ce niveau. Et quand c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez aller sur votre site et vous allez voir euh, une nouvelle dans la vidéo qui va pouvoir parler.